Alors, euh, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui m'a été inspirée hier soir. J'avais un, un, un entretien avec un, quelqu'un qui est dans le passive income, qui, a, qui finalement travaille, mais avec des revenus passifs, il est dans le streaming. Et il a parlé tellement avec son cœur, avec amour, que ça m'a donné envie vraiment de partager quelque chose avec vous aujourd'hui. Alors... Euh, est-ce que vous connaissez Steve Harvey Steve Harvey c'est un auteur, best-seller, il a une radio, il anime un, un talk show euh, à la télé. Et hier, en même temps, je rentrais de l'hôtel et euh, à l'hôtel et j'ai vu son émission, qui est super. Et à un moment donné, il a appelé euh, sa femme sur le plateau. Et j'ai adoré. Elle ne s'y attendait pas, elle pensait... Il y a... En fait, il y a fait une surprise, il a dit « viens, j'ai des cadeaux à remettre aux personnes sur le plateau, tu vas être là pour remettre les cadeaux... Euh, » aux personnes qui sont sur le plateau et au fait non, le cadeau c'était elle et il était pour elle, il lui a fait la plus belle déclaration d'amour qu'on puisse faire à une femme après 30 ans de mariage il a pleuré, elle a pleuré, les gens, l'auditoire ont pleuré, j'ai pleuré, j'ai trouvé que c'était magnifique et des fois qu'est-ce qu'on fait On attend que la personne soit plus là, qu'elle soit décédée, qu'elle soit morte ou là qu'elle soit malade et qu'elle soit sur le lit de mort pour commencer à lui faire des témoignages d'amour et je trouve ça vraiment dommage L'amour, c'est un outil, euh, le, pour moi, c'est un des meilleurs outils de guérison au monde. Alors, je vais vous le prouver. À Hawaï, il y a un rituel ancestral qui s'appelle Oponopono, qui a été... Euh, qui a été euh, on va dire euh, euh, vulgarisé et mis à disposition de beaucoup de gens grâce à une chamane qui s'appelle Morena et elle a travaillé avec un, un médecin qui travaillait dans un asile psychiatrique. Figurez-vous qu'avec ce Ho oponopono, et je vais vous donner un petit peu ce que ça fait, vous pouvez le googler aussi, euh, en quatre ans la clinique a fermé parce que tout le monde, est, tout le monde était mieux, plus personne n'avait besoin de rester dans cette clinique psychiatrique. Voilà ce que fait l'amour. Et au fait, dans cet oponopono, c'est quoi C'est à chaque fois que vous êtes dans un sentiment euh, euh, émotionnel qui vous bloque et qui vient résonner au fait par rapport à quelqu'un que vous avez en face c'est venir c'est un peu comme si euh, si c'est quelque chose qui s'est réveillé chez vous c'est que c'est aussi vivant chez vous et le process il est très simple c'est un de l'accueillir en disant merci en disant pardon et en disant je t'aime c'est merci pour le, le, le, le, ce que ça réveille chez moi, je me demande pardon et je demande pardon à la partie chez l'autre qui m'a réveillé ça. Et je m'aime et j'aime l'autre. Et finalement, c'est ce qu'il a fait lui pendant 4 ans avec tous ses patients. Chaque fois qu'il avait un patient qui était euh, pas bien, il faisait ce Ho'oponopono. Alors moi, je trouve ça magnifique de pouvoir euh, voilà euh, vous savez les personnes qui sont en partance celles qui sont vraiment en partance les seniors dans les maisons de retraite etc quand on leur pose la question ils n'ont jamais de regrets par rapport à toutes les choses qu'ils ont pu faire aussi bêtes stupides délirantes euh, dures douloureuses qu'elles aient pu être ils n'ont pas de regrets ils ont un seul regret vous savez lequel c'est par rapport à toutes les choses qu'ils n'ont pas faites et qu'ils n'ont pas dites et ça, je trouve ça vraiment dommage. Tant qu'à faire, moi, j'aimerais pas vivre avec des regrets. Donc... Je ne vais pas attendre que mes parents meurent pour leur dire combien je les aime. Maman, papa, je vous aime. Si aujourd'hui j'ai autant de fans, si aujourd'hui je suis la femme extraordinaire que les gens voient en moi et que je commence à voir à peine en moi, c'est grâce à vous. Vous avez fait de moi une femme et je vous remercie. Et je préfère vous le dire de mon vivant. Toi, Rally, mon fils, t'es mon rayon de soleil. Tu as continué à m'encourager toutes les fois où j'étais down et j'étais pas bien. Vous, mes fans, je vous aime parce que vous me donnez envie de continuer à lire, à devenir ici, à me à à performer, à faire plein de choses et j'aimerais aussi dire quelque chose à Nahid, je t'aime parce que ça n'a pas été toujours facile pour toi, mais tu as tenu le coup et je suis fière de là où tu es arrivé, keep going the great job faites-le aussi, vous allez voir ça fait, c'est très émotionnel mais après vous sentez que vous avez le coeur grand, énorme je vous souhaite une journée illuminée d'amour aimez-vous, aimez les autres Allez vers les autres, prenez le téléphone, appelez votre mère, appelez votre père, appelez votre frère. Moi, mes frères, je les aime, ils habitent pas ici, je vous fais un gros bisou. Et, et vous voyez comment ça va complètement shifter votre journée. Ah, super émotionnel, mais très très bien en même temps. Je vous souhaite une super journée, plein d'amour et je vous dis à très vite.